Le marché offre le, le marché. marché o... O... Bravo, il fallait bien lire. Ah oui. Oui. Le marché offre. Le, Le marché mar mar Bravo Il fallait bien lire <tous> <tous>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 Il fallait bien lire...